Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live meeting. Euh, alors, avant de commencer et de donner la parole à, à Maëlys et à Marianne, euh, petit test de son vidéo, si vous pouvez bien me confirmer que vous nous voyez et que vous nous entendez, vous pouvez répondre dans le chat là. Donc euh, à droite, normalement, vous avez euh, tout un espace pour échanger. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Alors, en tout cas, moi je vous vois bien Maëlys et Marianne, donc c'est déjà ça qui fonctionne a priori. Euh, voilà, je ne sais pas si euh, Michel, Philippe, Nathalie, Vincent, Vini, euh, Arnaud, vous pouvez nous confirmer si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Oui. Ok, génial, parfait. Parfait, on va pouvoir commencer. Euh, bah, écoutez, bienvenue à tous. Alors, enchanté, moi, c'est Xavier Hou, je suis conseiller en investissement et chargé de campagne au sein de l'ITA. Donc, ceux qui connaissent pas encore l'ITA, c'est une plateforme de financement participatif. Euh, en fait, on permet à des particuliers et des professionnels d'investir en dette ou en capital dans des entreprises d'impact social, sociétal et ou environnemental. Donc, euh, en termes de thématiques, ça donne des, des investissements qui peuvent être très variés. Euh, on est sur des thématiques comme, par exemple, l'alimentation durable, l'agriculture, l'insertion, les énergies renouvelables, la santé, la solidarité, l'économie circulaire aussi typiquement puisqu'on lève on, on des fonds pour Circuleur et euh, du coup dans le cadre de notre activité en fait on, on organise des échanges entre les investisseurs euh, donc vous euh, et entre les entrepreneurs donc euh, Maëlys et Marianne donc voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui on a on a on a la chance de les avoir euh, du coup Maëlys qui est présidente fondatrice de, de la start-up et euh, Marianne qui est directrice associée euh, voilà alors donc, du coup pour cet échange dans un premier temps euh, je vais laisser euh, Maëlys et Marianne vous présenter euh, Circuleur et puis ensuite on va pouvoir passer un, un, un moment un peu plus sympathique enfin tout aussi sympathique, plutôt, mais plus dynamique, plutôt, où vous allez pouvoir monter sur scène et, euh, mon par monter sur scène, j'entends euh, euh, venir directement pendant l'échange euh, mmh. en vidéo et poser directement vos questions, euh, que ce soit sur l'activité, la, la, la levée de fonds en cours, l'impact, voilà, ce que vous voulez. OK, c'est à vous, Mélisse Marine. Ça marche, je, je vais lancer si la présentation. Pendant oui. qu'on fait la présentation, n'hésitez pas aussi à activer vos caméras quand on voit c'est toujours plus sympa de savoir à qui on s'adresse. Alors, ça, euh, pour le faire, je peux vous inviter sur scène. Si vous souhaitez euh, monter sur scène, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et je vais vous invite. Est-ce que vous voyez bien mon écran C'est bon Ok, ben, je vais démarrer. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler donc, de Circular, donc qui fabrique des peintures recyclées. Et alors, tout d'abord, déjà, de quoi est-ce qu'on se parle En fait, euh, vous ne savez peut-être pas forcément, mais euh, chaque année en France, euh, les restes de peinture qui restent à la fin des chantiers, euh, ça représente une quantité incroyable. Ça représente 28 millions de litres de peinture qui sont gâchés chaque année. Ça, fait, ça représente quoi exactement, 28 millions de litres Et bien, Et En fait, avec ça, il y aurait de quoi repeindre tous les logements de Marseille. C'est pour vous, idée, vous donner une idée de à quel point est-ce que c'est énorme. Et donc, pourquoi ça C'est parce que, en fait, on a ce gaspillage parce que l'industrie des peintures, jusqu'à maintenant, elle était complètement linéaire. On a des matières premières qu'on extrait, euh, qu'on mélange ensuite pour, euh, pour fabriquer la peinture, qu'on utilise. Là, c'est le moment important. Hein, voilà En tant que client, on utilise la peinture. Et puis, ce reste de peinture qu'on jette et qui finissait jusqu'à maintenant uniquement incinéré. Donc, nous, on est venu bousculer tout ça et apporter de l'économie circulaire dans ce secteur de la peinture. Et ces restes de peinture, en fait, on les réutilise comme matière première pour refaire une nouvelle peinture et qui a à nouveau une chance de finir sur les murs. Et ça nous permet d'éviter les deux étapes qui ont une empreinte environnementale très élevée. C'est l'étape du haut, donc l'extraction des matières premières, leur transport, leur transformation, tout ça. Et puis celle du bas, leur incinération, alors qu'on se parle de peintures acryliques qui sont des peintures à l'eau et qui ne brûlent même pas vraiment très bien. Et grâce à ça, ça peut nous permettre d'éviter... D'envoyer 220 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans et rien qu'avec le volume de la France. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait Donc, on fabrique des peintures. Donc, on se place sur le marché des peintures. Bon, c'est un marché qui est énorme. Hein, on est à plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et plus exactement, pour l'appréhender, il faut se dire qu'il y a deux marchés réellement le marché des professionnels du bâtiment et le marché du grand public, euh, vous, moi, n'importe qui quand on veut repeindre son salon. Et la, la chose à savoir sur ces deux marchés, c'est que la tendance actuelle, c'est d'aller vers des produits qui sont plus éco-responsables. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais qui ça aboutit vers cette démarche dans ces deux marchés. Donc, comment est-ce qu'on fait ça exactement Vous vous demandez peut-être. La première étape, donc, vous avez euh, votre pot de peinture qui vous reste à la fin de votre, vos travaux, vous l'amenez à la déchetterie comme un bon citoyen. Et euh, après la déchetterie, en fait, il y a des industriels de la filière de gestion des déchets, des collecteurs qui viennent les récupérer auprès des déchetteries pour rassembler tout ça sur leur plateforme de gestion des déchets. Là, euh, à cette étape-là, on leur demande nous, de faire un pré-tri. Donc, ce n'est pas nous qui le faisons nous-mêmes, un pré-tri sur la base du pot fermé pour savoir est-ce que ça va être une peinture qu'on va pouvoir recycler ou une peinture que l'on ne peut pas. Notamment, on ne prend que les peintures acryliques qui sont des peintures à l'eau. Ensuite, vient les étapes où là vraiment on intervient, celle que l'on appelle le regroupement. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le pot, on va qualifier exactement est-ce que c'est est vraiment une peinture qu'on va pouvoir, euh, qu va pouvoir euh, mettre, euh, intégrer dans notre filière. Et puis, on va le dispatcher selon euh, sa famille de couleurs. Et ça, c'est fait par des personnes qui sont euh, en insertion. Donc, on travaille avec une, une association intermédiaire, une structure de l'insertion par l'activité économique. Et donc, bah, par exemple, vous voyez euh, sur la photo, euh, c'est Cédric euh, qui, euh, qui a été notre premier salarié en insertion et qui, après, du coup, après son parcours d'insertion, est devenu un vrai salarié à, à, de plein droit chez nous. L'idée, ce n'est pas uniquement de faire l'insertion, mais vraiment de, de garder euh, les personnes si, si elles le désirent. Donc, une fois qu'on a fait ce regroupement, euh, on prend un échantillon et cet échantillon, on l'envoie vers le laboratoire. C'est là qu'intervient vraiment notre savoir-faire de chimiste. Hein. Ça, c'est euh, mon background hein, à la base. Euh, c'est vraiment savoir comment, à partir de ce mélange de vieilles peintures un peu disparates, on va réussir à faire une peinture de qualité. Et ça, c'est euh, un, un gros enjeu. C'est pas simple, mais c'est quelque chose qu'on a, qu a réussi à mettre en place, un process de chimie de formulation qui nous permet de cela systématiquement à chaque fois. Et ça nous permet d'établir la recette de formulation que l'on envoie ensuite à l'atelier de fabrication. Là aussi, j'ai mis la petite icône d'économie sociale et solidaire parce que euh, typiquement, les, euh, les étiquettes de nos pots, on les fait étiqueter dans un ESAT. Euh, dès qu'on en a l'occasion, en fait, on fait appel à des structures euh, qui sont avec un, un impact social. Et donc grâce à ce procédé unique et surtout innovant que vient de vous présenter Maïlis, on arrive à faire ça. Des jolies couleurs tendances qui j'espère vous donneront des envies de décoration chez vous. En tout cas, vous voyez derrière Maïlis et derrière, derrière, derrière moi, on a utilisé nos peintures. Et ce sont des peintures aujourd'hui qui sont déclinées dans deux gammes, une gamme professionnelle et une gamme grand public. Les avantages que vous avez sont communs sur ces deux gammes. Le premier avantage, c'est que déjà, on est sur une peinture haut de gamme. Ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on pouvait faire une, une peinture vraiment premium à partir de matières recyclées. Donc, ce n'est pas parce que c'est recyclé que ça n'est pas de bonne qualité. On veut vraiment contrecarrer cette image-là. Le deuxième avantage, je pense que c'est le plus évident, celui auquel vous avez dû penser en premier, c'est par rapport à l'aspect environnemental. On a aujourd'hui l'impact carbone le plus faible du marché. On divise le bilan carbone par plus de 12. Vous pouvez chercher, il n'y a aucune autre peinture qui fait aussi bien que les peintures recyclées circulaires. Et le troisième avantage, euh, c'est moins évident, mais c'est sur la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, on va vous proposer des peintures qui vont améliorer aussi la santé des consommateurs, puisque si Naïlis, tu peux juste cliquer une fois, hop, on va pouvoir proposer des peintures qui sont classées, certes, A+, mais qui sont au plus bas de la classification A+. puisqu'en fait, on récupère des pots qui ont déjà été ouverts. Donc, les COV, ces composés organiques volatiles qui sont nocifs pour la santé et qu'on respire à l'ouverture des pots, se sont déjà volatilisés à la première ouverture des pots. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est bénéfique lié au processus de recyclage. Pour que vous compreniez bien les avantages de nos peintures, c'est important que vous compreniez dans quel univers on se, on se présente et du coup, quel est le marché des peintures aujourd'hui donc, sur cette map, vous voyez qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choix aujourd'hui. Il y a beaucoup de marques qui existent aussi bien côté professionnel que côté grand public. Il y a du low-cost, du moyenne gamme, du très haut de gamme. Voilà, c'est très vaste. Il y en a pour tous les budgets aussi, petits prix très, avec des prix beaucoup plus élevés. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a déjà des peintures écologiques qui ont commencé à émerger au niveau des rayons de bricolage. Ce sont les peintures biosourcées. Mais ce qu'on a pu entendre de, des consommateurs, c'est qu'elles elles ont deux freins aujourd'hui à l'achat, ces peintures biosourcées. Le premier, c'est le prix. Comme vous pouvez le voir ici, elles sont quand même souvent au-dessus euh, des peintures euh, traditionnelles, donc forcément, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et le deuxième aspect, c'est je ne sais pas ce que vous avez dit, vous, quand j'ai parlé de peinture biosourcée, mais autant dans le monde, dans l'agriculture, dans euh, par exemple, quand vous faites vos courses, vous achetez des légumes bio, c'est assez simple de comprendre ce que c'est. Dans la peinture, c'est quand même beaucoup moins euh, parlant et c'est quelque chose aussi qu'on a qu aperçu aujourd'hui en rayon, c'est que c'est aussi plus complexe de se projeter sur ce qu'est une peinture biosourcée. Donc nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un gros creux, il y a une niche qu'on peut aller chercher sur deux aspects. Déjà sur l'aspect tarifaire, rendre ces peintures écologiques accessibles à tous, et en plus aller chercher un niveau d'écologie qui soit plus compréhensible. Et le recycler aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est compris par tous, et on perçoit tout de suite l'intérêt environnemental qu'il y a derrière le recyclage. Vous devez vous demander où on en est aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce qui se passe donc, sur la gamme Grand Public. Donc, gamme Grand Public, on adresse les grandes surfaces de bricolage et les enseignes de décoration. Donc, on a lancé notre commercialisation en 2018 via des tests dans, dans l'enseigne Brico Leclerc. Et depuis, on a euh, étendu notre présence aussi bien d'un point de vue géographique que euh, dans les différentes enseignes. Donc, on est présent aussi dans l'enseigne de décoration 4 murs, qui est surtout fortement implantée dans le nord de la France. Et là, euh, très récemment, on va rentrer aussi dans des magasins de l'entrepôt du bricolage et on a également d'autres négociations qui sont en cours auprès de grandes centrales d'achat avec des, des noms bien connus, mais qu'on ne pourra pas citer ce soir, mais qui devraient, je, je l'espère en tout cas, pouvoir très bientôt être communiquées. Et donc, ça, je vous ai mis un petit visuel aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble en rayon avec les, les supports de communication qu'on peut implanter dans les magasins. Mais on ne souhaite pas s'arrêter au territoire national français. Notre objectif dès 2024, c'est d'aller plus loin et de se dire que ce qu'on aura construit en France on va pouvoir le dupliquer et aller le, le déployer un peu partout en Europe. Donc, l'idée, c'est de faire, c'est pas d'exporter nos produits, c'est vraiment d'aller monter des petites filières de recyclage. Enfin, petites d'ailleurs, elles sont, ce sont des grandes filières de recyclage, mais d'aller les déployer directement dans les pays européens qui, qui auront un potentiel, en tout cas, de recyclage. Si on regarde du côté du marché professionnel, donc la même chose, on a commercialisé en 2018, on a fait des premiers chantiers pilotes avec des noms que vous devez tous connaître, donc avec le groupe Bouygues, et depuis donc l'idée ça a été d'étendre notre visibilité auprès des prescripteurs, donc les constructeurs, les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux et maintenant aujourd'hui on cible des chantiers d'ampleur, des chantiers sur lesquels il va y avoir un vrai enjeu d'un point de vue environnemental ce qui nous a amené à travailler avec des, des grands noms du monde de la construction donc toujours le groupe Bouygues avec plusieurs filiales, Aquitanis qui est un bailleur social en, en région Nouvelle-Aquitaine, euh, Fage Construction, Cugno sur la construction modulaire, Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas on a remporté des marchés qui étaient vraiment très intéressants, et notamment côté Fage, on a aidé à la, dans la construction de la tour Hyperion, qui est la plus grande tour en construction mixte béton-bois, ce sont les peintures Circulaires qui ont été appliquées. Et idem, en 2024, l'objectif c'est d'aller voir un petit peu plus loin et d'aller en Europe. Donc, si on regarde les choses un petit peu d'un point de vue géographique, donc nous, on est basé à Bordeaux et on a ouvert du coup la première plateforme de, pour la récupération des déchets, bah forcément près de là où on était, autour de Bordeaux. Là, cette année, euh, en fin d'année, on ouvre notre prochaine plateforme en région Rhône-Alpes et l'idée, c'est de mailler le territoire avec des plateformes parce qu'on on, on est dans l'idée que ce n'est pas la peine de faire voyager le déchet trop loin tant qu'on n'est pas sûr qu'on va l'intégrer, le faire intégrer dans notre filière. Donc une démarche dé régionalisée, décentralisée pour, euh, pour ce qui est des plateformes de récupération des déchets, mais par contre pour ce qui est de la fabrication, l'idée c'est au contraire d'être centralisé sur deux sites pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On travaille déjà avec un sous-traitant, mais dès l'an prochain, on va ouvrir notre propre unité de fabrication en parallèle. Et là encore, l'idée, ce n'est pas de s'arrêter à la France, mais d'essayer de reproduire ce modèle dans les autres pays d'Europe. Et pour ça, on a une équipe qui est déjà bien formée avec des bonnes compétences. Donc, à la tête, donc moi qui suis plutôt la chimiste et qui m'occupe de la direction de l'entreprise, et Marianne sur le volet commercial, mais aussi sur le marketing qui était son background et la communication. On a une, un pôle technique avec, avec des chimistes bien bien constitué et aussi des compétences concernant la supply chain qui est hyper importante pour, pour ce qui concerne l'économie circulaire. On prévoit une belle croissance de chiffre d'affaires, mais pas seulement. Et ce n'est pas seulement ce qui nous intéresse, nous, dans notre, aussi bien nous deux, mais que le reste de l'équipe, c'est aussi l'impact. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, en termes de bilan carbone, les deux courbes se suivent admirablement. On n'a pas fait exprès, c'est tombé comme ça quand on a calculé. Et grosso modo, pour chaque euro de chiffre d'affaires que l'on génère, c'est un kilo de CO2 en moins dans l'atmosphère. C'est considérable. Et pareil pour les emplois solidaires, plus on va faire grossir l'entreprise et plus ça va générer d'emplois solidaires. Et alors, je ne peux pas le trop figurer sur, euh, sur un schéma, mais ça fait aussi autant de nombre de logements ou de bureaux qui sont plus sains grâce à nos peintures. Et c'est ça qui nous importe aussi. Nos prochaines échéances, c'est donc la deuxième plateforme dont je vous, a, dont je vous parlais précédemment. En 2022, donc, on va créer notre propre unité de fabrication. Donc, on déménage pas très loin, on reste dans le coin euh, autour de Bordeaux. Et puis, on sera rentable dès 2023. Et l'année suivante, on pourra se lancer sur l'international. Parce qu'à l'heure actuelle, on a recyclé la, une quantité qui représente peut-être les murs d'un petit village, mais euh, ce que l'on veut, c'est euh, recycler la quantité qui représente les murs de Marseille, et pas seulement Marseille, mais aussi euh, les autres pays euh, d'Europe, euh, les autres, autres grandes villes d'Europe comme, euh, comme Berlin, comme Stockholm, euh, que sais-je. Et je vous remercie pour ça, et je vous remercie de votre soutien pour, euh, du coup, nous aider à arriver à ce, cet objectif. Super, merci Maëlys, merci Marianne, c'était euh, c'était super comme présentation, c'était vraiment clair. Euh, bah écoutez, on a déjà pas mal de questions, je crois qu'on en a cinq. Mais du coup, euh, avant de les aborder, euh, je vais vous dévoiler en fait euh, ce qu'on appelle les raisons pour investir au sein de l'ITA, donc en fait, c'est les raisons clés qui ont été identifiées par notre analyste financier par rapport à ce dossier. Voilà, c'est vraiment les points forts du dossier. Euh, bah, du coup, première raison pour investir, c'est évidemment l'impact, hein, puisque du coup, Circouleur, c'est un acteur qui va révolutionner le marché de la peinture en France, en réduisant considérablement euh, l'impact carbone euh, de, de la peinture. Euh, ensuite, euh, la, la deuxième raison pour investir, ça va être l'équipe euh, qui est très compétente, mais qui est en plus complémentaire, euh, donc à la fois dans les aspects techniques, marketing et commerciaux. Euh, C'est une équipe qui a su s'entourer de partenaires clés, euh, notamment pour en fait l'accès aux gisements de peinture usagée. Ensuite, on a la maîtrise des enjeux de recherche et développement, avec quatre ans d'investissement continu dans l'innovation. Euh, et ces quatre ans, en fait, ça va donner à Cirque couleur une avance qui est vraiment robuste sur le marché. Euh, et pour finir, on a un marché du coup, bah, qui, est, qui est vraiment très important, euh, qui est évalué à près de 1 milliard d'euros en France. Donc, voilà, ça c'est vraiment les quatre raisons clés pour investir. Alors, du coup, au niveau des questions, j'ai vu que Rémi avait posé une question très intéressante. Euh, Rémi, je vais vous inviter à monter sur scène. Hop, vous allez pouvoir voir euh, une petite invitation qui va apparaître à l'écran. Voilà, Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours plus sympa de poser directement votre question. En plus, comme ça, vous pouvez rebondir. Euh, ça crée toujours des moments très intéressants. Alors, je ne sais pas si Rémi, ça a fonctionné. Vous avez pu voir l'invitation je vais, je vais essayer de vous réinviter, et en attendant, je vais vous poser une question euh, que j'ai reçue d'un investisseur qui n'a pas pu participer. Euh, alors, sa question, c'était, euh, alors il dit, je suppose que la peinture est visée par la, par la REP bâtiment, obligation de mise en place de filières de collecte, recyclage des déchets du bâtiment à compter de 2022. Euh, comment va s'articuler l'activité de circuleur par rapport aux filières qui seront mises en, place, euh, et financées par, mises en place par les producteurs et financées par une éco-contribution alors, la peinture, elle est déjà soumise à une REP. Ah, il y a un truc qui s'est affiché, d'accord. Oui, c'était <rire> moi qui ai euh, ça. Ok. Donc, la peinture, elle est déjà… Les déchets de peinture sont déjà visés par une REP, qui est la REP DDS, déchets diffus spécifiques. Donc, euh, euh, avec la nouvelle REP euh, bâtiment… Euh, en fait, il y aura une petite partie de peinture, mais qui reste quand même assez minime par rapport à la REP DDS. Donc, euh, nous, on suit de près ce qui se passe au niveau de la REP bâtiment. Ce sera, ce sera une autre opportunité euh, d'accéder à ces, à ces déchets, mais euh, le, le principal flux, au final, est euh, sous couvert de la REP DDS. Nous, à l'heure actuelle, on ne travaille pas directement avec, euh, avec cette REP DDS, mais euh, on, on compte bien... Euh, changer ça et on serait ravis de, de travailler avec eux prochainement. Super Malice, merci pour la réponse. En... Ouais, Je à préciser juste que ça ne nous empêche pas en fait d'avoir les volumes qui nous permettent de, de, de sécuriser notre la croissance et, et les projections qu'on qu vous a mises grâce à un partenariat avec un acteur de la filière des déchets. Alors d'ailleurs, ça fait la transition parfaite pour la question de Vincent. Je vais essayer d'inviter Vincent Coignac sur scène. Voilà, a priori, Vincent, vous avez reçu une petite invitation. Alors, je crois que cette invitation a été acceptée. Toujours un petit suspense quand on invite, on ne sait jamais si ça va bien fonctionner, <rire> si ça va être accepté. Ah, génial. Ah, oui, Vincent, entend Vincent, on m'entend très bien. oui. Ouais. Bonsoir. Cette première question, c'est quelle est la robustesse du partenariat de collecte de déchets C'est contractualisé Oui, c'est contractualisé. C'est intéressant On contractualise à la fois euh, site par site, mais on a aussi un contrat euh, à l'échelle nationale euh, avec ce partenaire. D'accord. Donc, en fait, euh, euh, c'est un contrat qui est renouvelé euh, régulièrement à, la, à son échéance oui, bon, euh... ça c'est de la tacite reconduction après. D'accord. Mais sachant que c'est un contrat qui est signé sur plusieurs années, donc on est déjà sécurisé sur, sur les prochaines années. Ok, oui, parce que c'est le point de départ de la filière quand même. Exactement. Ça. <rire> ok. Très bien, okay. merci. <rire> bah, merci, merci à vous Vincent, bon, merci pour la question. Et alors, ça fait un peu écho à une autre question euh, qui a été posée par Vinny Gaspard qui disait, euh, qui demandait en fait quel était ce partenaire pour la collecte des restes de peinture et de peinture usagée. Euh, voilà. Est-ce que c'est confidentiel Est-ce qu'on peut en parler Alors on peut en parler, on, on travaille avec euh, Pena Environnement et avec euh, la Sarpi qui est la filiale de Veolia. Ok. Ok. Super, merci Maëlys. Alors du coup, euh, ce Vini Gaspard avait posé une autre question, il demandait quels étaient euh, vos clients professionnels et par quels canaux vendez-vous à ses clients et il voulait aussi savoir quel était le panier moyen. Alors côté client professionnel, nous on va s'adresser aux, aux prescripteurs en tout cas pour qu'ils préconisent nos produits. Après ce ne sont pas eux qui sont les acheteurs, les acheteurs finaux, ça va être les entreprises de peinture donc ceux qui appliquent après la peinture mais en tout cas donc les clients euh, professionnels, nous ce qu'on va appeler nos clients prescripteurs, ça va être les, les constructeurs, les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux qui eux ont des vrais enjeux environnementaux et aussi forcément des enjeux d'image et qui euh, dès 2022 vont avoir aussi des enjeux réglementaires donc ils vont être contraints aussi d'utiliser des produits issus de l'économie circulaire. Donc après, d'un point de vue panier moyen, c'est difficile de, de donner un montant parce que ça va dépendre, ça fonctionne par chantier en fait, donc c'est plutôt des, des tailles de chantier. Là, pour vous donner un ordre de grandeur, on vient de finir notre premier gros chantier qui était de 10 000 2 et c'est maintenant les tailles de chantier qu'on adresse désormais. Donc c'est des chantiers de bureaux, des chantiers de logement, on a des écoles aussi qui ont été peintes en circulaire, donc voilà, c'est assez vaste après dans l'utilisation. Mais c'est vrai qu'on va plutôt chercher des, des gros chantiers que des petits aussi de par notre, notre force commerciale aujourd'hui qui ne pourrait pas non plus adresser plein de petits chantiers, donc on va plutôt chercher des chantiers avec du volume. Super, merci Marianne, c'était très clair. Alors du coup pour la question suivante, je vais inviter Philippe à monter sur scène. Normalement vous avez déjà reçu une invitation Voilà. Je ne sais pas si, Philippe, vous avez bien reçu l'invitation, si ça a bien fonctionné. Ah, oui. génial. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, merci de m'inviter. Euh, bah, je voulais déjà vous remercier pour ce, cet échange, hein, c'est très intéressant. Et je voulais vous, vous demander, euh, au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue bilan économique, comment se, se comporte votre, euh, votre entre, entreprise pardon alors à l'heure actuelle, on n'est pas encore rentable. Hein. Euh, C'est pour ça aussi qu'on fonctionne, qu'on a besoin de, de, de souscriptions pour, pour pouvoir continuer à, à, à avancer et à atteindre ce seuil de rentabilité. Donc, quels aspects exactement est-ce que vous voulez savoir par rapport à notre bilan À quelle, à, à quel, à quel, comment dire, échéance vous souhaitez, vous, vous pensez pouvoir être, comment dire, sur un bilan 2023. positif en 2023, on, on passe le cap, en fait, on a besoin de volume pour atteindre notre seuil de rentabilité. Et, euh, et donc, à 2023, on aura atteint suffisamment de volume pour être rentable. D'accord, merci. Merci à vous, Philippe. Euh, alors, du coup, on avait une question aussi très intéressante de Christophe. Euh, alors, Christophe, vous allez recevoir très vite une invitation. Et je vois que Cédric vous avez posé une question sur le chat, je vais en profiter pour vous inviter aussi. Peut-être en attendant que... Ah, non, c'est bon, alors ça fonctionne, génial. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Euh, oui, j'avais une question, bah, c'était, est-ce que vous avez des objectifs euh, bah, chiffrés ou non chiffrés Et puis, bah, si oui, lesquels et les échéances Alors, euh, nous, euh, no notre objectif, c'est, euh, alors, à thème, de recycler euh, tous, les, euh, tous les pots de peinture de France, mais euh, en termes... Euh, en termes temporels, euh, bah, typiquement euh, à 2025, l'idée c'est qu'on sera euh, déjà euh, à de l'ordre de, de 1000 tonnes euh, par an euh, de, de peinture euh, regroupée. Donc on aura encore un petit peu de chemin, on sera encore euh, que à, à 3%, 3 du, euh, du gisement français, mais, euh, mais on aura déjà pas mal avancé et, et on continuera. on aura encore beaucoup de choses, beaucoup de perspectives euh, de croissance derrière. Ok, merci. Super, merci Cédric. Alors, du coup, je vois Vincent, vous avez posé une nouvelle question. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être euh, euh, la poser directement Alors, excusez-moi, le, le micro est coupé. Euh, c'est bon Ah, c'est bon. Normalement, c'est réactivé. Génial. Ah, oui, le, le business plan là que qu vous nous présentez, il est, il est proposé à 2025. Après, il se passe quoi Alors en, deux, en 2025, en fait, euh, on, donc, c'est ce que je disais, on sera que à 3% et on aura encore beaucoup de choses à faire en France, mais aussi à l'international. L'international, ça ne représentera qu'une petite partie euh, à 2025 euh, de, euh, de nos activités on sera dans un pays, peut-être deux, sur des filières très naissantes. Et là, tout reste à faire. Donc, il faudra aussi aller grossir sur ces filières dans d'autres pays, ouvrir encore d'autres pays au fur et à mesure. On a encore plein de choses à faire. D'accord. Super. Merci, Malice. Merci, Vincent. Alors, j'en profite pour rebondir puisque c'est une question que j'ai eue de la part du client quand j'ai échangé avec eux. Il voulait savoir, en fait, quel, prix, quel pays vous souhaitiez prioriser dans votre développement Quel pays et pourquoi Ouais, Peut-être qu'on se projette un peu beaucoup, mais, <rire> mais euh, je ne sais pas s'il y avait déjà des éléments de réponse par rapport à ça. On en a une petite idée. De toute façon, on va, on va faire une vraie étude de marché vraiment très précise, qui ne qu qu vaut mieux pas trop anticiper, parce que sinon les, les chiffres ne seront plus à jour au moment où on se lancera. Mais euh, on en a une petite idée. Typiquement, c'est en Europe où il euh, où y a un manque, clairement, euh, de filières, euh, et c'est dans les pays, ce qu'on envisage, c'est que c'est dans les pays qui sont les plus, les plus ouverts à des, des marchés co-responsables, qui sont les plus avancés là-dessus, où on aura un potentiel en termes de marché qui sera, qui sera le meilleur. Donc, instinctivement, on pense à, à l'Allemagne, à la Scandinavie, au, au Benelux, mais c'est des choses qu'on va, qu va vérifier vraiment dans le dur sur vraiment tout tous les paramètres vraiment factuels pour être sûr de, de se lancer sur là où l'opportunité est la meilleure, dans le meilleur ordre. Bien sûr. Super, merci Maëlys. Euh, alors Christophe, je vois que vous êtes désormais sur scène. Est-ce que vous souhaitez poser votre question directement oui, j'ai réussi à me connecter, donc j'étais intéressé par votre démarche avantage concurrentielle qui repose, je en partie sur la science et la technologie chimique. Et est-ce que vous avez identifié des concurrents potentiels dans ce créneau du, de la peinture, d'abord euh, bio, hein, biosourcée, et euh, recyclée. Euh, Est-ce que vous savez le modèle économique que vous risquez, de le modèle concurrentiel que vous risquez de confronter un jour sur, sur ce marché, qui va attirer certainement d'autres acteurs okay. Alors côté concurrence du coup effectivement vous les avez cités il y a déjà des peintures biosourcées qui existent donc jusqu'à maintenant c'était nos concurrents directs sur le en tout cas sur le créneau écologique euh, après comme je le disais dans la présentation c'est un argument qui n'est pas toujours évident à comprendre euh, par les consommateurs donc c'est vrai que le recycler a un avantage supplémentaire de par la facilité de compréhension euh, du discours euh, après on a déjà un, y a un nouvel acteur qui est rentré sur le marché qui, qui est aussi recyclé mais pas de la même façon que nous, nous on recycle des déchets de peinture pour les transformer en peinture neuve eux c'est euh, compos certains composants de leur peinture qui sont recyclés donc euh, les résines et les charges qui sont issus euh, de chutes de pare-brise et de coûts d'huîtres. Donc, on est sur un modèle un peu différent qui, aussi, qui est très intéressant aussi, complémentaire. On n'est pas du tout sur la même logique de recyclage et sur la même proposition de valeur. Et après, sinon, les concurrents vraiment directs sur le recyclage en boucle fermée, comme on le fait, ils sont à l'étranger et ce n'est pas une concurrence dans le sens aujourd'hui ils n'ont pas d'enjeu de, d'exporter. Typiquement, euh, enfin, ceux qui nous ont aussi accompagnés, enfin accompagnés en tout cas, qui nous ont inspirés, c'est les Québécois qui ont été les premiers à lancer la filière de recyclage des peintures dans le monde monde, pas les Québécois, du coup au Canada. Et euh, en Amérique, enfin euh, aux États-Unis aussi, plus globalement, il y a des filières qui se sont montées. Donc au final, ils ont pris de l'avance par rapport à nous, mais ils n'ont pas de, de souhait d'exporter de, leurs leur produits. Donc euh, ils ont plutôt été euh, accompagnants. Ma idée, c'est à rencontrer le, le PDG de la société québécoise. Donc voilà, c'est plus de, de l'entraide et je pense qu'il y a plutôt des passerelles à faire que euh, vraiment de la concurrence euh, derrière. D'accord. Merci. Et après, en Europe, aujourd'hui, enfin, on a quand même pris beaucoup d'avance hein, en termes de technologie. Donc, je pense que ça ne veut pas dire que demain, un acteur ne peut pas se lancer. Mais en attendant, on a quand même développé une expertise qui est très forte. Et, euh, et cette avance, elle n'est quand même pas facile à rattraper non plus. Vous n'avez pas breveté Vous n'avez pas de protection de, de la propriété industrielle chose comme ça Vous avez breveté non, comme il y avait déjà cette intériorité en fait, en Amérique du Nord, ce n'est pas quelque chose de brevetable. De toute façon, dans la chimie de formulation, euh, à partir du moment où on est sur la même typologie de composants, finalement dans notre peinture, il y a la même chose que dans une peinture acrylique. Eh bien, on peut pas, enfin, euh, le brevet n'est pas le meilleur outil parce que finalement, euh, il suffirait de, de rajouter euh, un composant qui ne sert pas à grand-chose et le brevet est très facilement con contourné. Donc, notre stratégie de propriété intellectuelle, elle, elle se base beaucoup plus sur le secret industriel. D'accord. Je voulais juste te dire qu'il avait trouvé votre vidéo très sympa, très féminine, et ça m'a donné envie de venir. <rire> ça, merci. merci, Christophe. Euh, D'ailleurs, j'en profite, puisque du coup, euh, merci beaucoup, j'en profite pour rebondir, puisque du coup, effectivement, euh, voilà. ça, fait peu, ça fait un peu écho à oui, ce que je mentionnais, plus, là, donc ça faisait partie. Oui. Oui. Allô, vous m'entendez bien Oui. Maintenant, c'est revenu, vas-y. Oui. Ah, ok. Bon, tout simplement, en fait, l'idée, c'était de dire que qu'effectivement, euh, couleur a une belle avance en termes de R&D. Euh, ça faisait notamment partie, en fait, d'une des quatre raisons pour investir que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà. Euh, alors, c'est à vous, Vincent. J'ai vu que vous aviez une nouvelle question. Ah, on ne vous entend pas. Le micro est coupé, je pense. Allô Je crois qu'il cherche la, la fonction pour deux minutes. <rire> je ne sais pas lire sur les lèvres. Euh, euh, Rebonjour et désolé, je crois que j'avais un petit problème de, de connexion Wi-Fi. Euh, alors, Vincent, je crois que votre micro ah, était coupé bien, euh, parce que j'ai pu suivre un petit peu même si j'étais off. Mais oui, voilà, est-ce bon. euh, est que ça fonctionne oui, désormais oui, c'est bon, on vous entend, génial. Désolé pour la petite. Désolé pour la p... Oui, euh, oui. Le ROI pour un investisseur, il s'imagine comment? Le retour sur en fait, l'investisseur. Alors... Oui, vas-y, oui. répond, vas-y, Xavier. Oui, alors ça, c'est peut-être aussi une question pour, oui. pour nous, l'ITA, effectivement. Donc, euh, ça peut être l'occasion de faire le point sur la levée de fonds. Aujourd'hui, on est sur une le levée de fonds en action qui est euh, éligible à la réduction d'impôts. Donc, vous pouvez réduire 25% du montant investi de votre impôt sur le revenu. Et en fait, euh, l'idée en investissant, c'est de faire une plus-value lorsque vous allez céder vos actions. Sachant que la cession de vos actions, elle se fera à horizon 5 ans, donc euh, à partir du 31 décembre euh, 2026. Et à ce moment-là, en fait, la plus-value dépendra de la valorisation totale de l'entreprise. Euh, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, votre action euh, dépend aussi d'ailleurs de la, de la valorisation de l'entreprise aujourd'hui. Et à date, à horizon 5 ans, la valorisation de l'entreprise va évoluer selon en fait, les perspectives économiques et commerciales de l'entreprise. Et en parallèle, la valeur de vos actions va aussi évoluer. Et l'idée, c'est que du coup, en cédant vos actions, vous, vous fassiez une plus-value euh, qui sera en fait équivalente à la valeur de cession moins la valeur d'acquisition. D'accord. Voilà, je ne sais pas si c'était clair dit comme ça. Si, ben, ma et Marianne n'ont pas de problème pour me racheter les actions dans 5 ans. <rire> alors, <rire> <oui>. <rire> Il va falloir trouver des acheteurs. <rire> C'est le principe de toute façon hein, dans, dans ce Oui, type effectivement. effectivement alors. Oui, je, je comprends. Ouais. D'où oui, ma question tout à fait. Sur le business en euh, je... 2025 et qu'est-ce qui se passe après et, et, comment, euh, et comment un investisseur peut. Euh, euh, euh, bah, revendre ses actions tout simplement et puis, euh, et puis faire son bénef hein. quelque part c'est aussi, aussi le but du jeu il faut l'oublier Tout à fait. On a perdu Xavier Effectivement le principe c'est que il euh, bah, y, a, y a les différentes possibilités de sortie, donc ça peut être racheté par l'entreprise par, euh, par d'autres personnes par euh, des personnes qui sont déjà actionnaires par, il y a différents modèles qui peuvent exister mais effectivement, euh, à ce moment-là, l'entreprise sera beaucoup plus grosse, euh, sera beaucoup plus intéressante, euh, attirera une autre typologie d'investisseurs. Ok. Euh, bah, J'ai encore eu un tout petit problème de connexion Wi-Fi, donc je n'ai pas pu euh, suivre, mais euh, voilà, je ne sais pas si vous avez eu euh, le retour que vous attendiez. Oui, bah, euh, oui c'est celui que j'imaginais, mais… Euh... <rire> De m'empêcher de poser la question. <rire> oui, bien sûr, bien, bien sûr. sûr. <rire> Génial. Bah, écoutez, euh, merci pour votre question, Vincent. Alors, du coup, euh, on va pouvoir aborder la première question qu'on voulait poser à Rémi, mais qu'on n'a pas réussi à inviter. Euh, C'était une question toute simple. Est-ce que vous êtes implanté chez roi Merlin aujourd'hui <rire> La grande question. <rire> Alors, ouais, ça, ça fait partie revenir, oui. euh, des, des noms qu'on ne peut pas citer. En tout cas, ce que, vous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en discussion avec Laura Merlin et le groupe Adeo. Ok. Alors, c'est noté, bah, voilà Rémi, j'espère que, que, que vous êtes encore là et que vous avez pu euh, suivre, suivre cette réponse. Euh, alors, pour la suite, on a une question de Maya. Euh, alors, Maya qui n'est plus connectée, je crois, donc je vais poser directement la question. Euh, Maya qui dit qu'elle aime beaucoup votre projet et elle voudrait savoir euh, quel est le montant, enfin quel est le tour de table aujourd'hui pour les levées de fonds, euh, s'il y a d'autres investisseurs et euh, qui sont-ils. Donc, on part sur un tour de table, donc un montant investi complet de 790 000 euros. Dans ce tour de table, donc, il y aura l'ITA hein, qui est le principal investisseur. Il y aura aussi une entreprise corporate. Il y a deux business angels qui viennent en individuel. Et puis, il y a aussi des business angels qui étaient venus sur un tour précédent qui remettent aussi un petit peu au capital et réinvestissent Très clair. Merci beaucoup. Alors, on a répondu à la question de Maya. Euh, et du coup, je crois qu'il reste deux questions de Martin. Et il me semble qu'ensuite, on aura plutôt fait le tour des questions. Euh, alors, Martin demande quels sont les profils clés que vous souhaiteriez recruter dans un premier temps alors là, bah, typiquement, via la levée de fonds, l'objectif, c'est de grossir l'équipe commerciale. Euh, pour le moment, c'est plutôt les équipes techniques qu'on a consolidées. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est vu qu'on a la production suffisante, il faut qu'on accélère d'un point de vue développement commercial. Donc, c'est plutôt dans mon équipe qu'on va recruter. Euh, et après, donc, ça va être des profils. On a déjà un profil qui arrive euh, en janvier hein, sur, euh, pour prendre le relais sur la partie professionnelle pour gérer les grands comptes pro. Et là, on est en extension euh, d'équipe sur la partie grand public donc pour aller démarcher euh, les distributeurs. Donc, moi, je serai toujours en charge de la relation qu'on crée avec les centrales d'achat. Et l'idée, c'est d'avoir une équipe qui puisse ensuite aller sur le terrain pour démarcher les magasins et gérer la relation, surtout sur le terrain, parce que la présence en magasin est importante une fois qu'on est implanté aussi. Super, merci Marion. Et après, Marianne. Et après oui, juste pour compléter, on va aussi avoir de toute façon une croissance d'équipe sur la partie plus tri, parce que forcément, comme on va, on va grossir le volume de production, il va falloir qu'on regroupe plus de peintures, donc on va aussi avoir plus d'agents en maintenance, euh, enfin d'agents sur le terrain pour regrouper les peintures. Super, très clair. Alors, c'est euh, c'est dans la même thématique une nouvelle question de Christophe, donc Christophe, je vous ai invité à monter sur scène, euh, mais voilà, on reste dans, le, dans la thématique des profils, des recrutements et des compétences. Oui, puis il y avait une autre question de Martin aussi sur le, les profils en réinsertion. Absolument, oui, absolument. Bah, en attendant que Christophe se, se connecte à ah, vous, bon bah. <rire> voilà. Je <rire> n'avais oui, pas, pas vu la question de Martin, j'étais en train de taper euh, ça, ça, je lance mon clavier, ça recoupe euh, ce que disait Martin, donc le commercial essentiellement, et d'autres euh, d'autres profils ou euh, c'est essentiellement il n'y aura pas d'autres besoins techniques ou euh, scientifiques. Hein. Si, de toute façon, ça va ça va augmenter un petit peu euh, sur euh, sur toutes les équipes. Hein. Euh, effectivement, on a besoin de, de nouveaux techniciens, mais ça va augmenter moins vite au niveau des techniciens parce que les euh, les besoins sont euh, sont moins nombreux en, en termes de nombre de personnes. Et là où ça va beaucoup augmenter, euh, alors je ne sais pas si vous avez pu l'entendre quand Marianne en a parlé, c'était euh, sur euh, les personnes pour le regroupement. Euh, et donc, justement, les, ça rejoint la question du coup euh, sur, euh, sur l'insertion. Donc, euh, nous, notre démarche, c'est vraiment, euh, donc, euh, donc, on fait appel à une, euh, une association intermédiaire qui, euh, qui nous présente des personnes qui sont en insertion. On les prend euh, telles qu'elles sont. Hein. On a des... Euh, enfin, les exigences sont très, sont très faibles. C'est vraiment surtout que, que les gens soient motivés à, à, à évoluer et à s'en sortir. Et euh, donc... Euh, L'idée, c'est que, donc, on les, on, on les amène dans notre, dans notre entreprise, pardon, entreprise sur les plateformes. On, leur, on les forme sur, sur ce poste de tri et de regroupement des peintures. Et puis, au fur et à mesure, quand la personne, on la sent plus à l'aise, qu'elle a pris, enfin, pour vous. Pour vous donner des exemples, alors euh, on a eu des personnes qui, a, qui sont arrivées qui avaient euh, des réflexes qui sont euh, pas forcément acceptables dans le monde du travail et donc on a dû les accompagner sur euh, bah non ça euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est plutôt comme ça je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vrai que bon c'est peut-être personnel hein, par rapport à cette personne elle a pas peut-être pas envie que j'étale là dessus mais euh, mais euh, donc on les accompagne jusqu'à ce que elles, elles aient euh, vraiment à la fois une euh, une bonne formation sur l'aspect euh, bah, technique du tri, mais aussi sur les soft skills euh, à avoir euh, dans un milieu du travail. Et à ce moment-là, euh, nous, on les embauche. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la démarche de turnover qu'il peut y avoir euh, avec des entreprises qui, euh, qui fonctionnent sur un modèle purement insertion, euh, où en gros, bah, une fois que la personne a fini ses deux ans d'insertion, bah, il faut qu'elle ait absolument déjà trouvé quelque chose ailleurs euh, sinon, bah, elle est un peu relâchée dans la nature, qu'elle soit prête ou pas. Euh, nous, l'idée, c'est que vraiment, la personne, bah, on, on l'intègre après chez nous. Et euh, une fois insérée, bah, voilà, c'est juste un salarié euh, comme, comme un autre. Mm -hmm. euh, il y avait une question sur les uh, CAT. Il me semble que les CAT, c'est l'ancien nom de, des ESAT pour le, le oui, secteur pardon. adapté les, oui, les personnes qui sont en, en, en, en situation de handicap. Vous en parlez oui. dans votre vidéo, non Vous en parlez dans votre vidéo des CAT, non des, des, des, Oui, des des oui. c'est ça. Donc, euh, oui, on travaille avec, euh, avec un ESAT, qui est l'ESAT de Blanquefort, qui s'appelle Adapi 33 Et euh, donc, euh, typiquement, bah, c'est les personnes euh, qui, euh, qui mettent euh, les étiquettes sur nos pots. Euh, cet ESAT, il est aussi euh, centre d'insertion, donc euh, ce, qui, ce qui fait qu'il y a aussi des personnes qui... Euh, qui, les personnes qui fabriquent les nuanciers, comme celui que Marianne vous a montré, ben c'est des personnes qui sont en insertion à, à la Dpi 33. L'idée, c'est que vraiment, dès qu'on en a l'occasion, on travaille avec, euh, avec cet organisme-là. Et quand on aura notre propre site, parce que là, pour l'instant, on est en pépinière, mais donc en, en industrialisant, on va se doter de notre propre site, il y aura d'autres opportunités de, de faire appel à eux. Merci. Merci Christophe, merci, merci Maïs. Euh, alors, je crois que, Vincent, vous aviez une nouvelle question, c'est ça ben Oui, le micro marche Oui. Oui, oui je, je me demandais que, que représente la part main-d'œuvre dans, dans le process et dans le coup de revient. C'est important Oui, c'est important. Et... Euh, mm -hmm. euh, et nous, c'est quelque chose qu'on assume, en fait, c'est qu'en en fait, au final, on, on préfère que nos coûts de fabrication, ce soit plus de la main d'œuvre, dont de la main d'œuvre en insertion dans une démarche solidaire, plutôt que chez un fabricant classique où ce gros, le plus gros poste de coût, en fait, c'est la matière première qui est achetée à des, des fournisseurs de matières premières qui sont des, des gros industriels internationaux. Donc, oui, oui, la, la main d'œuvre est notre premier poste de coût, D'accord. La question que je n'ai pas posée tout à l'heure, c'est euh, quand je parlais de la, la robustesse du partenariat et, et de la contractualisation de la collecte de déchets. Euh, ils sont achetés aujourd'hui Ça a un coût Alors, à l'heure actuelle, on se fait payer pour les récupérer. Mais euh, on considère que ce n'est pas forcément un modèle qui va forcément mmh. perdurer, qui de toute façon représente euh, là à l'heure actuelle de l'ordre de 1% du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas, pas vraiment euh, structurant. Donc, euh, on se dirige plutôt sur un modèle qui soit gratuit, mais où certains coûts euh, en plus soient, soient pris en charge par, euh, par le partenaire. Ok, très bien. Très clair. Merci Maïlis, merci Vincent pour la question et, euh, et pour euh, les réponses. Euh, alors, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui étaient posées. Euh, il y en avait quand même pas mal, ce qui c'était très chouette. Euh... Bah écoutez, là, je m'adresse à vous tous. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaitez poser Ça peut être le moment. Euh, voilà, Ce n'est pas tous les jours qu'on peut organiser des échanges avec des entrepreneurs. Euh, si vous avez des questions sur des sujets qu'on n'a pas encore abordés, euh, bah, n'hésitez pas. Indiquez-le dans le chat, je peux vous inviter sur scène. Ben, non, pour moi, c'est clair. Euh, la présentation, elle est bien faite. J'ai bien le process, j'ai bien compris. Euh, voilà, le, le projet, il me plaît. On vous le confirme. Euh, non, je, je, je pense avoir bien saisi euh, l'essentiel des points et des aboutissants du truc. Ouais. Merci Vincent, merci. Merci. merci pour votre retour. Oui, super alors, Vincent, je suis ravi. Alors en parallèle, on a une dernière question peut-être de Cédric, ah, et peut-être une, une autre de Christophe. Alors, super. Oui, euh, oui j'ai une question au niveau, on a parlé des dé, dé, dé, enfin, déploiement géographique. Est-ce que c'est déjà prévu euh, bah, au niveau technique euh, bah, de recycler d'autres types de peintures euh, Voilà. Des idées de développement ah. autres que géographiques. Alors, euh, on continue à notre recherche et développement. Euh, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a un produit qui est sur le marché qu'on s'arrête là. Donc, euh, on, a, on a pas mal d'idées, effectivement, de, de choses que, que l'on pourrait faire. Après, on n'a pas l'intention de partir sur les peintures solvantées, par exemple. Euh, parce que pour nous, ça ne fait pas vraiment sens. C'est euh, des peintures qui sont un peu plus en, en, en baisse en termes de, de parts. Et puis, ce n'est pas, pas trop dans notre logique d'un point de vue sanitaire parce que c'est quand même des peintures où, où les gens se, se, se mettent à respirer quand même pas mal de solvants qui ne sont pas terribles pour la santé. Mais il euh, y a, y a d'autres euh, choses qui, euh, qui méritent d'être recyclées et qui pourraient l'être. Ouais. Ok. Un point de vue, pour compléter d'un point de vue développement R&D, il y a le côté typologie de peinture qu'on peut recycler, il y a aussi la typologie de produits qu'on va pouvoir proposer après aux clients, donc on est aussi en train de, de travailler sur, sur d'autres gammes de produits qu'on pourrait sortir pour, pour compléter notre gamme et avoir une présence en linéaire qui soit aussi plus complète que celle qu'on a aujourd'hui. D'accord. Et euh, bon, désolé, je suis gourmand, j'ai une autre question qui me vient. Si euh, enfin, vous allez déployer tout ce qui est la collecte de peinture, est-ce que c'est prévu aussi de bah, traiter les peintures localement enfin, pour ne pas euh, que ça fasse plusieurs centaines de kilomètres c'est prévu dans votre. Okay. Alors, pour ce qui est de la l'étape de l'étape de pré-traitement, donc euh, vraiment le, le, le tri des peintures, le regroupement, effectivement, c'est de le faire localement et donc de créer de l'emploi un petit peu partout euh, dans la France, en tout cas sur, sur différents sites à travers la France. Pour ce qui est euh, de la fabrication, en fait, on a tout intérêt à faire des économies d'échelle, euh, à faire des lots qui soient plus gros. Donc, euh, plutôt, étant donné que de toute façon, on va avoir au moins euh, deux sites, on, a, on va avoir deux sites pour ne pas, pour pas être dépendant d'un seul, que ce soit le nôtre en propre ou celui d'un sous-traitant, euh, bah déjà, euh, il, il faut d'abord euh, vraiment consolider ça et, a, et avoir des, des gros volumes. Plus on fera de gros volumes et, et plus on sera rentable aussi et plus ça nous permettra d'avancer euh, sur le reste. Ok, merci. Merci à vous, Cédric. Bien, pour, pour info, juste, je... je précise. Euh, on a intégré dans notre analyse de cycle de vie cette notion du transport et, euh, et on a vu que ça ne euh, ça, ça cassait pas le, le modèle et ça, ça empêchait pas la peinture d'être bien meilleure euh, sur les impacts environnementaux que les autres peintures. Okay. Super, merci beaucoup Cédric. Alors Christophe, du coup, je crois que vous aviez une autre question, c'est ça ah, je crois que le micro est coupé, je vous envoie une, une demande d'activation de micro, ça devrait pas être à l'écran là. Voilà. Ouais, génial. Merci, j'arrivais plus à activer mon micro, merci bien. Je reviens avec mon esprit d'escalier sur l'expérience utilisateur, pouvoir couvrant, facilité d'utilisation, est-ce que ça prend bien la lumière, tout ça oui, alors l'idée c'était vraiment de proposer une peinture qui soit équivalente à des peintures haut de gamme acrylique qu'on trouve déjà aujourd'hui en rayon. Donc ça c'est des choses qu'on qu a vraiment vérifiées d'un point de vue nous, équipe commerciale, mais aussi avec l'équipe technique. C'était vraiment qu'on ait un produit avec des exigences des exigences pardon, de qualité qui soient vraiment très élevées. On continue, hein, on fait de l'amélioration continue de toute façon sur nos produits. Et après, ce qui est important, c'est pas tant les chiffres, parce que nous, on teste, on a des contrôles qualité, on a nos standards, mais surtout, on a allé interroger nos clients, les utilisateurs des peintures recyclées, on a fait une, une enquête de satisfaction. Ce qu'on a vu, c'est que 100 de nos clients sont satisfaits de nos produits et parmi eux, 82 d'entre eux nous recommandent activement auprès de leur entourage. Donc, on est sur des taux de satisfaction qui sont vraiment très intéressants. Euh, on est en plus sur une jeune marque engagée qui plaît aussi beaucoup. Donc voilà, non seulement notre produit est de qualité, mais en plus, il appelle aussi à parler et à se faire connaître grâce au bouche à oreille. Donc ça, c'est aussi un élément très fort et qui montre aussi qu'il y a du potentiel sur cette marque. Et je vais me permettre une dernière question un peu impertinente, je ne reviendrai plus. Quel est votre point faible <rire> Oh bah, je pense qu'après des points faibles, enfin, tout n'est pas, pas parfait non plus. On a encore non beaucoup mais de choses à améliorer. Celui, que vous, <rire> quoi, celui, que, celui que, vous, que vous avez identifié et auquel vous aimeriez bien vous attaquer. Quoi. <rire> je pense que notre point faible actuellement, c'est justement d'être sur une seule usine de fabrication. Ce qui fait que, quand typiquement, on n'a pas de machine, bah, c'est un risque et uh, ça peut ça se peut mettre à retarder des productions ou des choses comme ça. Donc, uh, ça, c'est notre point faible. Et c'est pour ça qu'on veut se doter, uh, dès l'année prochaine, de notre propre ligne de fabrication, qui, même si elle sera plus petite, elle nous permettra justement de, uh, de pallier, s'il y a un aléa d'un côté, uh, de pallier de l'autre et d'être uh, comme ça beaucoup plus... Uh, beaucoup plus résistant, et puis ça nous permettra aussi d'être plus innovants, de mieux maîtriser notre procédé, ça, ça aura beaucoup d'avantages. Merci. Vous avez commencé à, à vous y attaquer, donc vous l'aviez identifié il y a un moment déjà. Oui, très bien. Merci. Merci. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous Christophe pour, pour les questions très intéressantes. Alors, avant de, de clôturer cette, ce live meeting, je vais répondre à une dernière question de Philippe Bousquet, qui, qui a compris qu'il y avait l'État dans le tour des investisseurs, dans le tour de table. Alors, c'est pas l'État qu'il y a, euh, c'est des BA. Donc, euh, BA, c'est pour Business Angels. En fait, c'est des professionnels de l'investissement. Et du coup, c'est Business Angels, alors arrêtez-moi si je me trompe, Miley, et Marianne, mais ils vont investir à hauteur de 190 000 euros. Euh, 180, oui. Oui, à 180, autant pour moi. Voilà. Donc, euh, c'est des professionnels de l'investissement, ce c'est pas euh, l'État, voilà, euh, c'est... Euh, Ouais, c est, c est des on est très soutenu par l'État, enfin par des instances publiques aussi. On est soutenu par l'ADEME, on est soutenu par BPI France et par la région Nouvelle-Aquitaine où on est implanté. Ces, ces instances publiques, et comprennent très bien l'intérêt de ce qu'on fait, aussi bien d'un point de vue vraiment global d'impact environnemental pour pour l'ADEME qui a vraiment spécialisé dans cet aspect-là que pour l'aspect territorial au niveau de la région et on est aussi labellisé Green Tech Innovation par le ministère de la transition écologique quelle belle reconnaissance Super, merci Malice pour ces éléments supplémentaires. Alors, avant de finir l'événement, euh, je vous propose un petit point sur la campagne, on en est aujourd'hui. Euh, donc là, on est encore en phase de pré collecte comme vous avez pu le voir, on ne peut pas encore investir, on peut uniquement mettre des intentions d'investissement, euh, qui sont d'ailleurs pas engageantes et modifiables. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à mettre une intention d'investissement. Et le passage en collecte est prévu pour la semaine prochaine, euh, sachant que là, les, les dernières étapes à valider pour le passage en collecte, c'est euh, la rédaction, du dossier d'investissement, euh, voilà, si vous êtes investisseur de l'ITA, vous connaissez déjà, si vous n'êtes pas encore investisseur, euh, pour information, il s'agit d'une synthèse de l'analyse financière qui a été faite par nos analystes financiers, donc c'est un document qui fait une vingtaine de pages et qui reprend en fait les éléments clés pour comprendre l'entreprise et l'investissement. Donc on aura des éléments sur le modèle économique, sur le marché, euh, sur la concurrence, euh, sur, les, sur les concurrents en fait, sur le marché, euh, une analyse financière, et ensuite une analyse d'impact et, et des informations sur la levée de fonds. Euh, alors, euh, bah Peut-être un, un dernier mot pour clôturer, euh, pour, que, pour finir l'événement. Maëlie, c'est Marianne Merci à tous d'être venus. Merci à, à ceux qui vont, à, qui vont regarder ça. Euh, nous, on, est, on a hâte de, de vous compter parmi nos investisseurs. Pour nous, c'était important de passer par une plateforme de, de financement participatif, euh, parce qu'on considère que voilà, ça ne doit pas être accessible forcément uniquement que à des personnes qui ont des gros moyens euh, mais euh, que ça puisse être accessible à tous. Et, euh, et on est ravis de, de vous compter du coup bientôt dans, dans une, communauté, une communauté encore plus euh, proche de nous euh, en tant qu'investisseurs. Et on est ravi aussi de se dire qu'on qu va pouvoir avancer avec vous sur la suite. L'idée, c'est aussi de vous intégrer hein, dans l'entreprise, de vous faire euh, de vous faire part de nos actualités lorsque vous serez concrètement des investisseurs. Euh, et j'ai vu passer dans le chat beaucoup de messages de remerciements et d'encouragement. Et typiquement, c'est le genre de messages qui nous boostent hein, au quotidien, qui boostent l'équipe. Donc, euh, un grand merci en tout cas pour tout ça, parce que c'est aussi vous qui nous aidez à tenir quand parfois c'est un peu moins facile. <rire> donc, euh, donc, voilà, merci en tout cas pour euh, vos retours. Super, merci à tous, merci Malice, merci Marianne, à bientôt. Merci, au revoir. Merci.